Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la série Rootmaster Dash Done. Dans cette série, vous retrouverez des baffles, des têtes à transistors et également un combo à destination des bassistes intermédiaires à la recherche d'une solution légère sans faire de concession sur la qualité sonore. Les têtes de la série Rootmaster existent en 500 et 800 watts et reprennent les caractéristiques de la série ABM. Elles disposent d'un gain d'entrée, d'une écolisation à 5 bandes, d'un volume pour votre basse et également d'un volume pour l'entrée auxiliaire, et des fonctions sub, compression et drive. Vous retrouverez aussi sur la tête des switches pour activer les effets que je viens de nommer, et également un switch mute pour passer la tête en mode silencieux et un switch shape pour changer la coloration de votre son. Côté connectique, vous retrouverez des entrées instruments pour les basses passives et pour les basses actives, une entrée auxiliaire, une boucle d'effet, une guille au format XLR et des sorties speak pour se connecter aux baffles que vous voyez ici. Il existe aussi sur les têtes Rootmaster un connecteur pour les foot footswitch FS2 qui sont optionnels et qui permettent d'activer ou de désactiver les fonctions drive et sub à distance. Concernant les baffles, il existe un éventail de solutions se basant sur des HP de 10 pouces, de 12 pouces et de 15 pouces, en 4 ohms ou en 8 ohms et disposant d'un tweeter commutable 3 positions. Les baffles de la série Rootmaster disposent des HP White Line. Développé par Ashdon pour vous offrir une clarté dans les aigus et une présence dans le bas du spectre. Ici, nous sommes en présence de la tête Rootmaster 500, qui est une tête qui ne fait que 2 kg, et d'un baffle 2 x 10 pouces qui ne fait que 15,5 kg, ce qui en fait une solution vraiment légère pour l'emmener aussi bien en répète que sur scène. Vous pouvez retrouver toutes les infos de la série Rootmaster et tous les modèles qui existent dans cette série en cliquant sur le lien en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt